Ouais, je dis ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, Kylian Mbappé annonce la couleur pour cette année. Vous connaissez ces lunettes Hein Tu connais pas ces lunettes Les lunettes officielles de Kofi Olomide. Et fracata Tu connais pas Kofi Olomide Hein Tu penses que quoi là Que Kylian Mbappé, il est allé au State et ça y est, il va faire tout le temps l'Américain Non il connaît là où il vient, bien sûr, camerounais algérien, Mais là, il est en train de dire que cette année, il va faire la loi. Tu connais ce son de Kofi Olomide? Loi. Oh là là Il va faire danser le Dombolo à tous les défenseurs. Dès qu'il va arriver devant un défenseur, la musique va démarrer. Le défenseur, ses hanches vont commencer à tourner. Lui-même, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer Mbappé est déjà loin Eh oui, le son est terminé Eh oui Mbappé va nous réaliser des clips sur le terrain. Tu comprends Des clips. Tout va être synchronisé. Tu vois, il y aura Messi qui sera en train de faire les instrumentales. Les instruments, tu vois, il sera avec les guitares puis le, et puis le djembe et tout en même temps. Tu sais, mais s'il sait tout faire, il va être il va être au four et au moulin. Neymar, il va s'occuper de la chorégraphie. Tu comprends Et c'est Mbappé qui va prendre le mic. Loua, vous la légez, là. Allez, et flacata. Ah <rire> et oui, on annonce la couleur, le Paris Saint-Germain. En tout cas, Mbappé, sache que nous, on te soutient. Là, tu es devenu directeur sportif, directeur du Paris Saint-Germain, directeur des maillots, directeur des chaussettes, directeur de tout euh, ce qui touche le, le Paris Saint-Germain. Les associations, les médias, c'est toi qui vas tout gérer. Nous, on accepte. Maintenant, ce qu'on a à te dire, c'est que nous sommes derrière le Paris Saint-Germain à fond. Et ouais, même si Kofi Olomide, c'est pas lui qui fait les... C'est lui qui dit « loi ». C'est lui qui fait la « loi ». Bon, euh, sachez que mesdames et messieurs, il va falloir mettre de l'huile sur vos reins parce que là, ça va dandiner. Ouh, Si vous n'avez pas engraissé vos, vos, vos reins, là, ça va se rouiller parce que là, on va tellement vous faire danser. Vos genoux, ils vont se casser. On va vous fracasser des débordements. Tout le monde, même vos, vos supporters, quand ils vont nous voir jouer, ils vont commencer à danser. Ils vont commencer à chanter. Gloire, gloire à Mbappé, gloire. Eh oui Ah, oh, ça va être du grand n'importe quoi En tout cas, sachez, mesdames et messieurs, qu'on est tous contents car le foot arrive à grands pas. Ça va commencer dans quelques temps. Donc, tous ceux qui n'aiment pas le foot, déjà, je tiens à vous remercier parce que on va pas se mentir, on a quand même passé du temps avec vous pendant cette trêve footballistique. Vous nous avez fait passer des soirées absolument merdiques. Voilà, on tenait à vous le dire, maintenant que le foot reprend, euh, voilà, on ne veut plus passer les soirées avec vous jusqu'à la trêve du foot. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Vos histoires de viens, on va se poser là-bas et tout, nanana. Là, on, on a accepté parce qu'il n'y a pas de match. Maintenant que les matchs reprennent, hein, tu supprimes mon numéro. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Supprime, supprime Je vais te bloquer, je vais bloquer tous ceux qui n'aiment pas le foot là. Allez hop, allez, bloquer. Tu penses que quoi là Tu penses qu'on a besoin de parasites pendant que nous sommes en train de regarder des matchs absolument magnifiques. Et en plus, le Mercato n'est pas terminé. Donc, il y a des choses encore incroyables qui peuvent arriver. Là, Ronaldo, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer encore. Hein? Est-ce qu'il va jouer la Ligue des Champions hein? Parce qu'il y a tout qui revient. Ligue des Champions, Championnat, Coupe du Monde. Oh là là, mais quelle est cette saison absolument destructrice. Parce que là, avec cette saison-là, des saisons comme ça, tu sais que ça brise des couples. Hein? Une saison avec tout... tout. Trop de foot, du foot, à tout va, à tout gogo, à gogo. Du foot le matin, du foot le soir, du foot pendant la nuit. Oh là là, les démons ne s'arrêtent pas. Ben oui, parce que là, là, quand il y aura la Coupe du Monde, ben tout va être décalé. Tout va être décalé. À 10h du matin, on va voir des petits matchs. Parce que voilà, là-bas, il fait trop chaud, je comprends pas. En tout cas, nous, on est là, on va regarder, on va consommer. D'ailleurs, là, vous là, avec vos abonnements, là, commencez à vous concerter et calmez-vous. Bon, j'ai vu que là, il euh, y en a qui ont fait certains efforts. Mais commencez à vous calmer. Hein. Parce que là, où, oh, hein comment on regarde les, les, les matchs là Vous voulez qu'on aille... Euh, hein <rire> en tout cas, on va regarder ça On va regarder Alors, qu'est-ce que Messi va nous faire cette année hein La même saison que l'année dernière ou une saison une saison digne d'un Messi hein Une saison digne d'un Messi Parce que là, la Mbappé a mis les lunettes. va faire la loi